What's up, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Andaria. Donc, Andaria, si vous savez pas, c'est un serveur souris et j'ai déjà fait une année de série dessus qui a fait à peu près 5000 vues, je crois qu'elle a fait. C'était plutôt cool. Et aujourd'hui, les amis, je crois avoir trouvé une proie. Donc, il y a déjà trouvé deux fois du diamant, mais malheureusement. J'étais en train de regarder une autre vie, une vidéo pendant que je surveillais et j'ai pas pensé, en fait, j'ai appuyé F9 et en fait, j'ai vu que Fraps n'était pas ouvert. Donc, comme vous voyez, le joueur est un peu spécial parce qu'il se rend tout le temps au diamant. Donc, selon mes calculs mathématiques, il le sait que euh, le diamant est en face de lui. Euh, on va regarder vite fait son, un examen de son inventaire. Vous voyez, il y a juste une pioche... Euh, fortune 3 U3 et il y a quand même 61 diamants Ce qui est normal en soi, ce qui est normal Mais euh, est, qu est ce qui est pas normal c'est qu'il ait trouvé deux fois du diamant Là tu vois encore une fois C'est exactement la minute que je me suis retourné, regardez Il a encore euh, Je sais pas qui était en face de moi, slash near euh, Message euh, Ben euh, Dégage euh, Je vais juste lui dire de dégager Ha ha ha Sub Maintenant et je réduis ton ban. Ton bang, bang bang bang bang bang bang bang. Ok, est-ce qu'il va nous avouer les amis Est-ce que c'est un cheater honnête Oh, si il veut vraiment que je vérifie, Ok. Je Ok, mais gros, c'est pas possible. Ils sont caves, alors. Ils sont vraiment caves. Tu peux le défrise. La flamme. Non. Non, non. Il cheat 100%. Il y a soit genre un cheat qui peut supprimer ou quelque chose comme ça, c'est sûr. Euh, oui, mais je crois pas que tu vas trouver. Ils ont sûrement des cheats qui se suppriment euh, comme vape. Mais je suis 100% sûr qu'ils X-raient. Ok, je vais, vais, vais regarder ce que je peux faire, ok, à tout de ah, suite. Salut FaZe, pourquoi tu X-Ray Ouais, yo mon gars, c'est x c'est live fouille. Euh, pourquoi tu X-Ray, mec Mais P pourquoi tu, pourquoi tu me parles J'X-Ray pas du tout. T'es <rires> sur le toi Ah oui. Tu devrais répondre au téléphone, je pense c'est la police pour, pour anti-X-Ray, mec. Ah, tu m'étonnes, oui. Hey, jeune homme, je t'ai vu à Avoue, t'es torts, sinon euh, tu vas être banni beaucoup plus longtemps. Oh, qu'est-ce qu -ce que c'est dommage. Ce serait con de pas x-ray de se faire ban, hein? <rire> Ok, est-ce que t'es en train de te foutre de ma gueule, jeune homme? <rire> pas du tout. Bizarrement, regarde où est-ce que tu t'en allais. Hein? Regarde, j'ai vu ton chemin, je t'ai vu X-ray pendant euh, pendant 5 minutes, je te suivais, j'écoutais une vidéo pornographique. Et, euh, et je te suivais en même temps, tu vois. Et j'ai vu que tu x-rayais. Alors ça veut dire que j'y x-rayais, ça fait déjà une heure et demie que je suis sur le serveur. Je viens, de... viens juste de lancer, euh... enfin, je viens juste de miner, j'ai enchanté ma pioche. Et trois filons de diamants, j'ai un stack et 19 diamants. Hein. D'accord. Bon, je t'en veux pas. Hein. Ok, mec, je veux pas être méchant, mais comment tu mines euh... Si, si c'est de la chance, ok, franchement, ok. Attends, attends. C'est pas ça. C'est pas possible, mec. J'ai tout record, mec. C'est C'est x-ray version. Date de falloir, <rire> Il est trop con, ce gosse. Ouais, non, mec. T'as X-Ray, mon pote me l'a dit, là. Donc, admet, à... T'as un peu de chance d'admettre, Faze. Il va le trouver, je suis sûr. Hein. J'ai confiance à ce petit ami euh, Kazuto Ben. Donc, euh, qu'est-ce que t'en penses Tu veux admettre ou tu veux pas admettre C'est quoi ça que t'as tapé? <rire> Recycle <-bean. rire> Jeune homme, je te parle. Ouais. Tu veux l'admettre maintenant ou tu veux qu'il continue à chercher dans ton ordinateur? Attends, il va trouver. Ok. Bah, ben, dans tous les cas, même s'il trouve pas, je vais quand même te bannir 14 jours parce que je t'ai vu x-ray et je suis un oh, pro non. anti extrayeur mec. J'ai mon certificat ouais, à l'école de l'anti-extray gros. T'es un Donc, pro anti ray voilà. alors que sur tes serveurs j'extraie alors on va dire. Parce <rire> que j'ai dit que oh, c'est oh, moi, okay, le <rire> -ce -ce -ce moi qui vérifiais les joueurs? C'est vraiment drôle ce gars-là. Est-ce que j'ai dit que c'était moi qui était modérateur sur mon serveur? Mais non. Mais ben non. Sur ton propre serveur, euh, je sais pas. Ben <rire> moi je check pas les cheaters sur mon propre serveur parce que je suis euh, très occupé. Très <rire> occupé. Je suis occupé à piner ta mère. Allez, bonne journée, mec. Donc, ouais, le gars, il se foutait un peu de notre gueule, comme vous avez vu, les amis, c'était un... un marrant, je dois lui avouer, il était marrant, donc euh, je vais lui donner un peu de crédit pour ça, il était un peu marrant. Euh, il devrait aller à l'école de l'humour, mais bon, vu que j'ai mon diplôme, comme je l'ai dit, en X-ray, j'ai pu trouver le jeune homme. Euh, par exemple, je l'ai mal banni, donc euh, notre ami euh, Ben le banni, mais en gros, moi, j'ai banni pour foutage de gueule plus viré, parce que le gars, c'était vraiment un fils de pute, quoi. un vrai fils de pute. Donc, euh, voilà. Je l'ai euh, démasqué, les amis. Et puis, euh, on, on va voir -ce on peut, euh, si on peut démasquer d'autres gens aussi. Il y a un gars qui dit « Sortifix, il cheat. Sortifix. Euh, » Est-ce que notre ami Sortifix, il cheat Selon mes calculs mathématiques, il est coincé. Donc, euh, je sais pas. J'ai vu. Nous avons un petit cochon qui est en train de miner tranquillement. Nous avons un petit cochon. Qui nous a pas vu? C'est un cochon Spider-Man en fait. C'est Spider-Cochon. Mon pire ennemi de pp joue sur ce serveur, les amis. Oh mon dieu, savez-vous ce qu'on va faire? Ok. Vous savez-vous, vous savez pas, mais moi je le sais, ok? On va. Ok, regardez ça. Je sais ce qu'on va faire. Je reviens. Ok, c'est bon, j'ai reclé le chat vu que j'avais mal sélectionné ça truc. Et là, on va faire 7. 7-7 uh, uh, set, set, um, obsidian Et les gens, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et là les gens, what the fuck Et là juste avant qu'il casse on va faire Stone Et là on va faire euh, euh, Sand le send. <rire> Allez, mine tout ça, petit patard. Il m'a toujours pas remarqué. J'ai mis de la lave. Je suis en, plus en vaniche, comme on peut voir. Je suis plus en vaniche. <rire> Attends, on va faire 7-7 euh, set set water. Il me fait drôle. <rire> petit con, va. Ok, je pas sûr, ok, mais je pense que euh, ce gars-là Fox Y quelque chose, il l'excrit pour lui, en fait. Euh, à ce que je comprends? Euh, ouais, ça a l'air d'être ça, en fait. C'est un peu chelou. Euh, c'est un peu bizarre parce qu'il y avait du diamant juste ici. Je sais pas. On va voir s'ils vont prendre le diamant en dessous, là. Mais c'est vraiment bizarre, leur truc. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Et j'espère me tromper, hein. J'espère vraiment me tromper. et là, il tourne pas. et Non, il va pas en dessous miner la redstone. Donc, peut-être que c'est un fake. Je sais pas. Mais je vais continuer à les observer. Honnêtement, je pense pas qu'il cheat. Il laisse passer plein de diamants comme vous l'avez vu. Donc, selon mes calculs mathématiques, il ne cheat pas. C'était juste... Euh, je trouve ça bizarre quand même de miner à deux. Mais euh, c'est peut-être une, st peut une stratégie qu'il y a. Je sais pas vraiment. Mais euh, chacun sa stratégie. Comme là, on peut voir que lui... Au moins qu'il s'enlève aille directement au diamant là-bas c'est quand même je, je vais quand même continuer à regarder lui mais euh... lui il s'en va par là donc je, je sais pas je comprends pas vraiment comment il mine euh, c'est peut-être juste moi qui est trop attardé mais d'après moi lui il a entendu la source d'eau donc il voulait se rendre à la source d'eau lui il continue à miner donc euh, moi je pense pas qu'il cheat mais euh, voilà c'est mon avis hey, tu peux déban euh, parce qu'il y a Zombie steak là il a, il, il, il a pas trop de cerveau c'est un peu comme euh, Warrior Peace et il m'a ban. Juste que je lui ai dit, ouais, j'ai extrait tout, puis il m'a dit, ah, t'avoue, il m'a ban. Tu connais pas les blagues, les petites blagues. Donc, et... euh, pourquoi t'extrais en fait Mais j'extrais pas Bah, donne-moi une bonne raison pourquoi je devrais te débannir. Euh, parce que j'adore euh, ta faction et ta faction. Bah, ok, mais Omega, euh, tes youtubeur et t'extrais, tu crois que c'est euh, gentil ça Bah, ça va, c'est pas beaucoup quand même, c'est gentil. J'aurais pu, et euh, tu vois, euh, pendant tout le temps. Non, vape c'est voilà. mieux. Moi je te conseille vape. Si tu veux, je te donne mon compte premium. Euh, donc, ouais, euh, selon mes calculs mathématiques, tu as X ray vu que mon ami, euh, euh, c'est pas vraiment mon ami, vu que j'ai pas d'amis, mais Zombie Tech il t'a banni pour extrait. Donc, ouais. euh, t'es un méchant youtubeur mec, tu ray sur le serveur. Donc, je vais ouais, demander je à, à ton dérank de youtubeur et je vais demander qu'on te mette grave victime sur le serveur, s'il te plaît. Et euh, aussi, euh, juste te dire aussi, euh, tu vas rester banni. A plus Ouais, donc euh, voilà, euh, Omega a été banni par icons pour X-Ray définitivement, parce que bon, vous comme vous avez pu le témoigner, ce youtubeur cheat sur le serveur, donc vraiment pff, dégoûté des youtubeurs franchement, dégoûté quoi, vraiment des GROS fils DE PUTE Les amis, c'est ici à côté de Garfield que nous allons arrêter cette magnifique euh, vidéo. Euh, juste expliquer vite fait le dernier truc qui est arrivé, euh, en fait... Um, Omega, qui est un youtubeur sur uh, Andaria, qu'est-ce qui est arrivé C'est que il s'est disputé en soi, il s'est disputé, il a vraiment avoué dans le fond, il a dit euh, Ouais, j'ai vérifié ma base avec un X-ray, et um, le modérateur, comment il s'appelle Le modérateur Zombie Tech, il a juste dit Ok, je vais te bannir alors, vu que pour X-ray avoué, il l'a banni alors, je crois. 4 euh, jours, euh, jours vu que c'était un extra avoué si je me trompe pas et euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite c'est qu'il est venu sur TS pour euh, besoin d'aide et moi j'ai rejoint son channel et vous avez vu la conversation juste avant où se contrôlait un peu et tout mais en soi euh, après ça il y a eu des problèmes entre les deux en fait euh, qu'est-ce qui est arrivé c'est que euh, comment il s'appelle euh, Tech s'est fait insulter Dox euh, donner son nom de famille, s'il euh, fait menacer des deux, aussi, etc. Par Omega. Donc c'est vraiment ça qui fait en sorte que je vous dire franchement, je pense qu'il va rester ban définitivement. Même si c'était un troll au début euh, et qu'il n'avait vraiment pas cheaté, que Zombie Tech faisait juste son boulot, je crois qu'il va rester banni et déranger parce que justement des actions qu'il a posées après. Même s'il était énervé sur le coup, je crois qu'il doit assumer les, les, les trucs qu'il a fait. Parce que bon, il y a des choses qu'on fait des fois dans la vie qu'il faut assumer les conséquences de nos actes, même si on est fâché. Moi j'ai déjà été banni de Skill PvP, euh, pas banni, déranger de Skill PvP à cause de mes actions. Et je crois que même si on est youtubeur, on doit quand même payer de nos de nos erreurs, slash euh, moment de rage, donc voilà, je voulais juste vous dire ça pour l'épisode d'aujourd'hui les amis, donc c'est un épisode assez intéressant pour le prochain épisode, j'ai un autre épisode qui va sortir au courant de euh, la début de la semaine, et l'épisode est plutôt intéressant parce que nous allons euh, avoir un modérateur qui, qui rage contre le, le fondateur, le fameux et qui décide de cheater sur le serveur pour être dérangé et être banni du serveur. vous allez voir ça dans le prochain épisode les amis, sur ce je vous laisse c'était Icones, passez une excellente fin de journée ciao ciao